Aujourd'hui on part, on s'en va à Assise. Puis mon beau-père, lui, la machine à café était brisée. Alors il a décidé de chercher un bon café. Quel café vous allez avoir là? Moi je vais avoir un macato. Ici en Italie, même dans ces petites places-là qui ont l'air, ah, ouais. le café est excellent. <rire> D'accord, on reprend la route d'Assise On voyage avec ce petit minibus, 9 passagers. Puis il n'y a pas le toit plus haut que n'importe quelle autre auto. Il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est un autre. Nico. C'est quoi ce là Bonjour. On, on a deux heures de route à ça? Un café, s'il vous plaît! Un café s'il vous plaît. Ok, va porter ça! Dépêche-toi! Ok, on prend la route! Regardez ce qu'on fait beau, Assise! C'est la vraie ville d'assise! On vient d'arriver à Assise! On jette l'œil sur la ville pour la première fois. C'est pour monter à ça. Il y a beaucoup de Franciscan k Ça me tient à ça les Franciscains? dans le désert, y un géant. Est-ce que je peux marcher sous ton ordre quelques heures? On échangera après. Oh. Ben oui, ça la piéton, mais non! Qui <rire> tiennent la cathédrale, sinon ça ne ça tiendrait pas. Et puis là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Un carrousel. On vient aller voir. Non! Les reliques de Sainte-Claire, à l'intérieur de la basilique Sainte-Claire ici. Il y a plusieurs aussi euh, reliques de Saint-François d'Assise. Euh, t'sais, c'est des souliers qu'il avait portés quand il y avait les stigmates Là, on va faire le chemin. On se rendre à San Damiano, environ 17 minutes à pied, par ce beau petit chemin-là. On la route pour Firenze. Demain? Salut! Demain, c'est... Ma fête! Bravo! Elle aura déjà 7 ans! Bravo! Aujourd'hui, ben, il se passe deux choses de grandes. La première, c'est que Mélodie a 7 ans. C'est son anniversaire. Puis, euh, on visite Flaticienne aujourd'hui. Ça va vite, Bravo, hein? Ah, il se fait dépasser l'aigle! C'est la chouette, c'est la chouette, c'est la chouette. Dans la ville de Sienne, le paillot, l'espèce de course, prend beaucoup d'ampleur. La ville à l'intérieur des murs est toute séparée en 17 contradas. Chacun appartient à la naissance, à sa contrada, puis là, ça va être leur fierté jusqu'à leur vieux jour, Et puis il euh, y a des rivalités entre les différents quartiers, Et puis... Donc ça, ça c'est les logos qu'on a vu de chacune des contradas. Chacun par un animal, le porc épic ou bien l'aigle. Tous les quartiers sont comme ça, séparés, différents coins de rue. C'est lui, c'est mon truc. Oh mon dieu, c'est compliqué ça. Les machines et des... Là, je pense que c'est marqué de ne pas toucher celle-là. Regarde, Laurent. Lui, c'est un engrenage. Il tourne là, il tourne là, il tourne là. C'est comme, presque comme dans le, le truc. Il se fait tourner, puis il essaie d'attraper. Nicolas, est-ce qu'on s'est amusé là-dedans? Oui! Oui! Le fou poisson! de poisson! C'est moi qui choisi. Alors ici, on va faire la simulation des courses de chevaux avec des billes. -loi. <coughs> Toi tu es bien tout. Avec pas les pas couleurs pas du drapeau, non, la panthère, là c'est la louve. Pourquoi tu veux mettre la louve, Moi, je, je me demande ça. <rire> Moi, Alors, maintenant, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez Go Voilà Voilà Attention attention, attention Nico <t 'es> <rire> Oh mon dieu, c'est. le paradis des bouchons de champagne ici. Papa, on doit rentrer dans ça. Acheter des mignons de bouchons de champagne. Ça fait juste quelques jours qu'on est là, mais est... on se tente pas de regarder ça derrière. C'est vraiment. vraiment beau ici. Il y a de ça. 7 ans, Michel était à l'hôpital et a donné naissance aller. à. Bonne oh, oh, le fête! Les Ah, oh, j'ai tué mes 8 pis t'as 7? Oui! Oh mon dieu! Oh, ah! oh, oh, on va pas la Ok! Et bébé! Hurra! C'est le Ben briquet! Bonne fête, les gars! Dans 40 minutes, il faut être parti d'ici. On prend 3 trains. Un petit train de 5 minutes, un train plus long, puis un autre train. Un autre départ pour nous, on s'en va maintenant vers Venise, on prend le train. On vient de dropper l'auto ici, qui est là, puis on s'en va tous avec nos valises. Pour le voyage mmh. est loin de vous. Mmh. Il nous reste encore deux semaines. Là, on s'en va à la gare. Youhou! On y va, youhou! Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a de la place en masse. Il avance pas, c'est l'autre train qui avance. Il y a au moins 20. On est à Padoue. Euh, on a fait deux de nos trois trains pour se rendre à Venise. Toute une aventure. Oui, merci, mais c'est le sac à dos que je veux. On a encore nos six enfants. Ouais, on a tous nos bagages. À un moment donné, on a perdu un soulier qui est tombé dans bah, la ah, rail ah, de oui. train. Mais on a pu le récupérer. Puis je tiens bien lui parce que sinon on va le perdre aussi. Ah, il court après les pigeons mais il n'y a pas beaucoup de largeur ici pour courir après les pigeons. Après La ça, ta... on va être à Venise. La dame était, était folle. Et Regarde, que... elle, a... elle est marchée dans le train et elle a bougé. A... Attention, c'est une note ça. Là, on est dans un train à deux étages. OK. Il y a un peu d'espace ici au moins. Okay, on traverse. L'eau pour se rendre à Venise. On est arrivé à Venise, on a pris le bateau numéro 2. Je te dis que c'est quelque chose, on est tout paquet ici. Pas mal intense. j'ai envie de pleurer! <rire> ben ici, là, il y a toute la ville sur le côté, c'est sur l'eau. On s'en va à la messe à la Basilique Saint-Marc. On va prendre une des plus petites rues qu'on a jamais prises. C'est l'indication principale pour aller à la place Saint-Marc. Wow! Wow! Ok, c'est pas des blagues ça, là. là. Franchement super, il y avait un cœur professionnel. Et puis j'ai demandé, j'ai vu le violoncelliste qui descendait. Puis il m'a dit qu'en fait, les œuvres qu'on a entendues, c'était composées par le chef de cœur là-bas. Oh, c'est beau ce petit coin ici. C'est -ce pas une glissade ça, vous allez tomber dans le trou. Qu'est-ce qui arrive si vous allez dans cette glissade là, vous pensez? Elle tombe à l'intérieur, son petit sortait. C'est ça, c'est une bonne glissade? Non, on voulait escalader, puis on voulait pas. C'est une œuvre d'art. une œuvre d'art. Et s'il vous plaît, ne pas grimper, vous asseoir ou vous accoter sur les fous. Attention, on va faire une folie, attends. Là, on va prendre le vaporetto, faire le tour, une ride d'une heure. Ouais. Et je pense... Je vais aller valider. On va, on y va là Vaporetto. Allez, allez, Si on se pose la question, les vidanges à Venise. On vient de traverser une bonne batch de pont pour quitter l'appartement ce matin, puis se rendre à la gare. On est sur le dernier le plus haut pont. <rire> les enfants, ils ont bien fait ça, ils ont traîné leurs valise, ils l'ont monté dans les marches, et puis euh, on est arrivé. là. Bon, fait on est sur le pont, je me rappelle pas les son nom. Gens de les gens prennent des photos de nous. Les enfants, les très beaux efforts que vous avez faits, oui, je suis oui. fier de vous. Alors non, on est non, le on, train, euh, on vient de quitter Venise, on s'en vient à Naples, c'est le premier arrêt où est-ce qu'on change de train pour pays. Ça dure 5h30, euh, on a 5h30. des voisins sympathiques alors, alors ça oh, ils être pas. Maman regarde, on, oui, on en a, a deux ici.